Donc très vite fait, la méthode pour faire du charbon de coton. En fait, ça permet d'allumer les feux très rapidement. Mais c'est très simple. On va prendre du jean. On va en tailler des petits morceaux euh, comme ça nous arrange. On va les mettre dans une boîte Alors hermétique, mais euh, pas étanche. C'est-à-dire qu'en fait, là c'est une petite boîte de bonbons lavogènes, c'est idéal. Euh, ça se ferme, mais c'est pas non plus étanche, strictement étanche, puisqu'après on va y mettre au feu je prépare mes petits bouts et je reprends après alors donc euh, les petits carrés j'ai fait déjà des petits euh, ouais, tubes on va dire euh, des petits bouts un avec un fil métallique alors si on n'a pas de fil métallique euh, normalement une option tout à fait possible c'est de récupérer un fil de trame au bord du tissu de l'entourer le plus délicat bah, c'est de faire le nœud <rire> Parce il faut tout tenir en même temps, mais il n'y a pas besoin non plus de faire un meuble bien compliqué. Une fois que tout sera carbonisé, dans tous les cas, ça devrait se tenir. Voilà, donc là, ben maintenant c'est pas compliqué. Hein, dans notre petite boîte en tôle, on va mettre ben, nos cotons. hop pas plus compliqué un peu comme ça vient ouais, je pense que si ça va tout rentrer parce que j'ai fait un peu beaucoup euh, bah, je ferai un deuxième tour et la boîte au feu alors moi j'avais un barbecue qui était déjà en train de tourner Donc, Voilà. et puis on laisse cuire 15 20 30 minutes une demi-heure c'est pas grave c'est pas critique tant que la boîte est étanche ça fera le job et alors, pendant le processus de carbonisation, vous voyez il y a de la, il y a de la fumée qui sort. Ben en fait, elle sort de la boîte, hein. Hop. Et, et ben elle s'enflamme. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'il ne faut pas une boîte strictement étanche. Euh, certains font même un petit trou dans la boîte pour que les, les fumées se dégagent. Mais donc euh, ben on, laisse, on laisse gentiment carboniser dedans. On n'ouvre surtout pas la boîte. Si on ouvre la boîte à ce moment-là, euh, ben le charbon qui est dedans va s'enflammer tout simplement. Donc ben là ça a fini de fumer, donc euh, on va le retirer du feu et surtout surtout on ne l'ouvre pas, on le laisse bien refroidir. Donc voilà, ça a bien refroidi, donc dedans on a notre charbon, donc charbon de coton. Et en fait ce qui est formidable avec ce charbon c'est que ça s'allume super bien. Alors j'ai pas trouvé de vieux briquet euh, sans gaz pour vous faire voir, du coup j'ai bricolé un truc, j'ai parti l'idée que ben, j'avais même pas de briquet j'ai pris un petit bout de fil de, de, de, tout fin que je vais mettre en court-circuit sur une batterie. D'ailleurs que ça va suffire à l'allumer. Voilà, pas plus compliqué. Puis avec ça, on va, allumer, on va essayer d'allumer un bout de coton. Alors, je vais essayer de ne pas me cramer les doigts. Hop. Donc ça c'est tout simple, hein. c'est un fil en court-circuit. qui va rougir. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, voilà, qui va rougir simplement ici. Donc je prends un petit bout de coton, de charbon, de, de charbon de coton. Je fais rougir. Voilà, c'est allumé. Et voilà, le feu est démarré. Donc vraiment, c'est euh, vraiment c'est tout simple à faire. Ça prend un petit peu de préparation. Mais alors une fois qu'on a ça euh, fini la galère pour allumer euh, un feu, la moindre étincelle et ça prend.